Je m'appelle Cassie Martin, j'ai 20 ans et je joue de la guitare classique. Je m'appelle Camille Thévenot, j'ai 25 ans et je joue du violon. Alors j'ai commencé la guitare très jeune, vers l'âge de 4-5 ans, et un peu par hasard, parce que tous les étés, avec mes parents, on allait en Corse et on écoutait des concerts de chants corse accompagnés de guitare. Et ça m'a toujours fascinée, les doigts du guitariste qui bougeait sur le manche. Et je me suis dit, ah, je veux faire ça, et mes parents ont dit, pourquoi pas Alors je continue par passion avec les avantages et les inconvénients que ça engendre, c'est-à-dire que ça me fait éprouver les meilleurs sentiments comme les pires. Voilà, c'est pas un choix en fait, c'est un chemin.